C'est bon, ça tourne Le cadrage Tout est vérifié Ok, alors on peut y aller. Nous voici un mois. Un mois jour pour jour après le grand gala de l'élection de la reine de l'oiseau de saint pouilly Je me nomme Martin Loïc, bien que je préfère tout de même le pseudonyme de Marlot. Cet événement était pour moi la seconde édition. En 2019, j'étais présent en tant que photographe et cette année, c'est en tant que réalisateur. Pour vous et durant trois jours intenses concernant les bénévoles et les membres de l'association, j'ai pu les suivre dans la préparation de cette fête jusqu'au jour J, la dernière d'ailleurs fête à laquelle j'ai participé à l'heure actuelle au vu des événements dont est victime le monde entier. Mais je ne vais pas vous alourdir d'informations concernant le Covid-19, plus connu sous le nom de coronavirus. Je vais tout de même souligner un détail important. Je vous invite à respecter les mesures en vigueur sur le fait de rester chez vous. Ne sortez qu'en cas de nécessité extrême. C'est bien là la meilleure des choses que nous puissions faire afin de protéger nos amis, protéger notre famille et protéger nos proches pour que la vie reprenne au plus vite le cours normal des choses. Concernant, concernant cette édition 2020 du gala de l'élection de la Reine de l'Oiseau, ce fut pour moi une édition rythmée de folie, de joie et de magie. En termes visuels, ce n'est pas moins de 500 gigas d'images que m'a offert cette fête. C'est pourquoi je vais arrêter le discours et vous présenter l'épisode numéro 1 du témoignage visuel que je, vous, que je vous ai recueilli. Je vous laisse avec cette douce musique que nous a offert cette édition, une mélodie des plus festives.